un microphone, du papier et un crayon pour prendre des notes. Chaque évaluation de littératie est centrée sur une question essentielle. Lorsque vous commencerez l'évaluation, vous verrez la question essentielle pour la première fois. La question essentielle fournit le contexte, fait le lien entre toutes les parties de l'évaluation et aide à stimuler votre réflexion. Cette question essentielle fournit le contexte de cette évaluation dans son ensemble. Cette évaluation sera donc centrée sur le voyage. En plus de la question essentielle, il existe des sous-questions pour chaque partie de l'évaluation. Pour en savoir plus sur l'évaluation de littératie, veuillez visionner les autres vidéos de la série.